Ok, donc euh, bonjour tout le monde, je suis Arnaud Coster, on m'a fait remarquer qu'il y avait assez mon nom sur le premier slide, c'est vrai. Euh, je suis le directeur technique Seed. et aujourd'hui on va parler de euh, pipeline de données et plus particulièrement comment on peut euh, mettre en place une pipeline de données avec des services AWS. Euh, Peut-être avant de commencer, quelques mots sur Ari SpikeSeed, donc on est une société de services. Euh, bien sûr on fait du dev mais on fait aussi du cloud. Donc on est partenaire Azure et aussi AWS, et clairement aujourd'hui on va essayer de vous transmettre l'expérience qu'on a acquise sur les pipelines de données dans AWS. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces dernières années, on a eu beaucoup de clients qui sont venus d'eux-mêmes avec ce besoin-là. Donc on en a implémenté plusieurs, de différentes façons aussi, mais toujours quand même avec la même approche de base, et c'est clairement ce que j'ai repris aujourd'hui pour vous transmettre. Bah, peut-être avant de commencer, c'est intéressant d'expliquer pourquoi ce talk. Euh, clairement, on est dans une économie de données aujourd'hui, donc ça veut dire que, comme vous le savez tous, on crée, on capture, on transforme des données plus que jamais. Et surtout, on crée de nouvelles données sur base d'autres données. Donc voilà, c'est un cercle vicieux et infini, euh, qui n'est pas toujours très bon aussi pour la planète. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin de nouvelles techniques pour euh, tirer avantage de ces données. Donc tirer avantage, comme ben, améliorer la vie de vos employés, euh, créer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux business et autres. Parce que clairement on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là. On a des données partout. Euh, des fois on ne sait même plus quelles données on a. Euh, et donc on cherche les bons outils pour faire ça. Un petit peu de théorie un peu marrante, parce que là-dessus il y a un peu des débats. Qu'est-ce qu'une pipeline de données Euh, comme son nom l'indique, c'est un pipeline, donc on va euh, faire transiter des données d'une source vers une destination en streaming ou en batching, et on peut appliquer des transformations entre les deux, mais on n'est pas obligé. Voilà. Donc euh, une question assez récurrente, mais ouais, ok, d'accord, mais c'est quoi la différence avec notre bon vieux ETL En fait, ETL c'est un sous-ensemble de pratique dans une data pipeline donc si vous appelez vos ETL une data pipeline normalement vous ne pouvez pas vous tromper euh, Lui aussi il récupère les données dans une source avec cet extract et il va les loader quelque part donc dans une dans une target avec son load mais par contre la transformation est son premier objectif Voilà. Ok donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet c'est comment on va pouvoir concevoir une pipeline de données avec des services AWS et pour ce faire, je propose de prendre un, un cas concret, un cas business. Et là, on va prendre un cas assez simple, que tout le monde connaît, que tout le monde rencontre dans la vraie vie. On peut imaginer que j'ai une chaîne de magasins ou un site e-commerce et je garantis les meilleurs prix à mes clients. Assez simple, mais généralement, les entreprises qui vont mettre ça en place, elles ont besoin de suivre les prix de leurs concurrents. Pour ne pas être trop éloigné ou pour toujours avoir le même prix. Parce que si à la fin, vous venez voir ce, ce vendeur quatre fois et les quatre fois, il a été plus cher qu'un autre, vous allez perdre confiance et vous allez dire Ok, c'est du pipeau, je ne vais plus aller voir. Ou alors, on risque aussi de noyer le support, par exemple du city e-commerce, parce que les gens disent Ah, bah, j'ai trouvé ailleurs moins cher et je voudrais être remboursé. Alors, quand on met en place ce type de stratégie, l'idéal, c'est de, bien sûr, automatiser le tracking des prix des concurrents. En bon, phase 1, hein, quelque chose d'assez simple, vous avez un laptop, vous vous débrouillez avec Python et vous avez un intérêt pour Scrapy. vous allez pouvoir scraper les, les prix, les identifiants, les descriptions de votre concurrent principal. Bon, ce qui est bien, c'est que, ça marche plutôt bien, ça, si vous débrouillez en quelques jours vous allez avoir quelque chose de très bien formaté spécialisé pour ce concurrent mais dans la pratique aujourd'hui eh ben, on a plein de concurrents donc c'est très sympa mais c'est pas assez. Quelques mots sur Scrapy, même si c'est pas l'objectif du Talk, ben Ok, c'est un framework pour faire du scraping, euh, il a des super features pour faire euh, du crawling et de l'extraction de données, de pages web et d'API. C'est extensible à souhait, donc il y a plein d'extensions disponibles sur le web, vous pouvez faire les vôtres et autres. Et surtout, ce qui est aussi sympa, c'est que par défaut, il est capable de, de suivre les règles et les recommandations du robot.txt pour ne pas se faire ban et aussi pour respecter la compétition. Donc comme je disais, ok, on a construit quelque chose avec notre laptop et autres pour notre concurrent principal, mais on en veut plus. Plus, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, typiquement plus de données, parce qu'on veut euh, tous nos concurrents. Il euh, y a de grandes chances que les données ne soient pas spécialement de bonne qualité ou toujours de bonne qualité, parce que les sites de nos concurrents et autres vont évoluer dans le temps. Donc on a besoin de techniques pour nettoyer transformer ces données. Et puis à la fin, ok, on va sûrement collecter trop de données, donc on veut se concentrer sur les données qui nous intéressent vraiment à savoir les prix, et peut-être qu'on va vouloir aussi construire des indicateurs comme le prix maximum et minimum. C'est clairement ce que je vais essayer de vous proposer de designer ensemble aujourd'hui. Alors Une autre question, c'est pourquoi on pourrait utiliser AWS ou un autre cloud provider pour faire ça hein. Aujourd'hui, si on se concentre sur AWS, il y a plus de 200 services. Donc C'est beaucoup, euh, mais si on se concentre sur les data pipelines, en tout cas d'après mon radar et d'après mes règles, on a plus de 40 services. Donc ça veut dire qu'on a plein, plein d'outils, plein, plein d'options à notre disposition pour faire cela. Et ça crée aussi une certaine complexité parce que quand on va vouloir démarrer, on risque d'être un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on veut prendre, etc. Mais c'est aussi une belle opportunité parce que vous pouvez utiliser les bons outils, les bonnes technos pour faire le job. Et quand vous êtes capable de les exploiter, surtout si vous vous reposez sur des grands noms open source en dessous comme Spark et autres, et bien vous allez pouvoir réduire votre time to market. Si demain, vous dites « Ok, on va bouger, on va aller sur une stratégie de prix le plus bas », vous n'allez pas pouvoir dire à vos équipes bah, « On va avoir les prix de la compétition dans six mois ou dans un an ». Idéalement, il faut pouvoir commencer à les alimenter quelques semaines après. Quoi. Aussi, aujourd'hui, on va se concentrer sur des pipelines qu'on va construire avec des services dits « serverless okay. ». Je ne vais pas vous la faire, je sais qu'on okay. a déjà eu plein de blagues sur serverless. -ce « serverless ». Qu'est-ce que c'est vous déléguez un maximum de choses au Cloud Provider qui lui va se charger de provisionner, de scale, de maintenir les serveurs et le runtime pour vous. Vous avez besoin de compute, vous demandez au Cloud Provider, donne-moi du compute, autant de vcpu autant de Giga de RAM, il vous les donne. Dessus, il y a le démon Docker, tout ce qu'il faut. Vous vous occupez de rien, en tout cas pour cette couche-là. Il y a des services serverless en compute, en storage et en integration solutions, comme par exemple des workflow engines, des notification engines et autres. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous allez pouvoir déléguer des tâches au provider, vous allez pouvoir vous concentrer plus sur le business. Aussi, vous payez pour de la valeur, vous payez pour de l'utilisation. Donc si vous utilisez 4 vCPU et 16Go de RAM une heure ou deux heures, vous allez payer pour ces deux heures, pas pour du 24-7 tout le mois. Ça, c'est super intéressant pour des pipelines de données, parce que très généralement, les pipelines de données, c'est quelque chose qui va tourner quelques heures, peut-être une fois par jour, peut-être que dans, dans cet exemple-là, deux fois par semaine, et vous n'avez pas envie de vous taper la facture à la fin du mois avec euh, du 24-7 sur tous les services qui composent euh, votre pipeline. Comme vous avez du serverless, vous allez pouvoir évoluer vers un modèle less-ops, parce que vous allez déléguer des tâches euh, au provider, et donc vous allez plus pouvoir vous concentrer sur le business. De nouveau, c'est un bon moyen euh, de refocus nos forces sur comment créer de la valeur pour nos équipes. Et surtout, la plupart des services qu'on va choisir aujourd'hui sont capables euh, de supporter du big data, donc avoir des, des gros volumes de données, des volumes croissants de données et autres. Quand on parle de pipeline de données, généralement on parle de six grandes couches, six grandes catégories d'activités qu'on qu doit mettre en place. Donc la première chose, c'est tout ce qui est data ingestion. Je veux ingérer, je veux collecter des données euh, pour alimenter ma pipeline. Bien sûr, j'ai besoin de storage, ah, dès l'ingestion, mais aussi durant les différentes étapes, parce que je vais écrire de nouvelles copies des données et autres, donc j'ai besoin de les stocker. Cataloging, c'est quelque chose de super important. J'ai besoin de savoir quelles données j'ai à ma disposition, sous quelle forme, à quel endroit, etc. Processing, bah là, c'est la fameuse deuxième étape. donc euh, mes données ne sont peut-être pas de super bonne qualité où je vais avoir des variations dans le temps, des problèmes avec des default values, besoin de changer des schémas, ben je vais nettoyer, transformer mes données dans cette phase de processing. Et ensuite, la consumption, donc comment je vais consommer mes données avec un querying Engine ou avec un Data Warehouse ou un système de visualisation et autres. Et toutes ces layers-là reposent sur une, sur, une, sur une couche transverse qui couvre la sécurité et la gouvernance. On va les aborder au fil de l'eau. Donc première étape, je veux récupérer les prix de mes concurrents. Si vous vous souvenez, au tout début, on a dit OK, un laptop, Python et Scrappy, ça fait le job. Clairement, faites la même chose. Okay. Alors, sauf que maintenant, vous allez idéalement packager vos Scraper comme des containers. Une fois que vous avez ces conteneurs à disposition, vous allez pouvoir les exécuter en serverless avec des services comme ECS et EKS qui sont powered euh, par Fargate. Donc vous avez deux options pour faire euh, du container orchestration là. ECS, la solution maison d'AWS, ou EKS, le managed service pour Kubernetes. Et les deux peuvent être euh, alimentés par des EC2 ou par une solution serverless comme Fargate. Donc, Fargate, c'est un serverless compute engine. Pas besoin de provisionner, pas besoin de patcher. Vous demandez le compute, il vous le donne. Et vous payez pour les vCPU et pour les gigas de RAM que vous consommez. Si vous voulez tourner 20 scrappers en parallèle, vous demandez le compute correspondant. Et c'est parti. Donc, très vite, on se retrouve dans ce genre de situation. On va avoir idéalement les scrappers qui vont tourner en parallèle. Alors, bien sûr, on a besoin de stocker notre notre image quelque part, donc par exemple le container registry ou le docker hub et ensuite on va commencer à taper nos concurrents pour récupérer ces informations-là, extraire l'information, mais bien sûr à ce moment-là on va créer notre propre copie de données. Donc on a besoin de choisir une solution de storage, euh, de stockage pour, pour nos données. Voilà, ok, le choix par défaut euh, qui est assez simple c'est d'utiliser S3, hein. donc euh, S3 c'est utilisé pour plein de choses, ça fait plein de choses mais on s'en fout un petit peu. Euh, ce qui est surtout intéressant de noter avec S3, c'est les quatre dernières belettes, à savoir que depuis 2-3 ans, maintenant, vous avez le read after white consistency. Ça veut dire que maintenant, quand vous faites un put d'un objet dans S3, vous pouvez faire un get juste après et vous êtes certain que vous aurez la dernière version. Il y a 2-3 ans, ce n'était pas le cas. Nous, chez Spectre, on s'est amusé à implémenter toutes sortes de logiques pour avoir cette consistance. Bah, quand ça a été disponible, Uh, par défaut gratuitement dans, tout, euh, dans toutes les classes de storage, on était très content Et ça, c'est super intéressant pour une pipeline, parce que comme vous avez cette succession d'étapes, vous avez souvent le risque d'une étape à l'autre, ça va peut-être très vite, et l'étape d'après va vouloir refaire un GET à S3, et bien sûr, cette étape-là a besoin de la dernière version des, des données. C'est un pay-as-you-go de nouveau, donc si vous ne l'utilisez pas, si vous ne stockez rien, vous ne payez rien. Aussi, il a des fonctionnalités pour optimiser... Euh, votre stockage va, et donc optimiser vos coûts donc, par exemple, pouvoir passer les données d'une classe de stockage à une autre et euh, à l'autre extrême, archiver les données ou mieux encore, supprimer les données voilà. essayez vraiment aussi d'avoir une approche responsable et de supprimer vos données, vos données temporaires dont vous, vous n'avez pas besoin, et tout ça, vous pouvez l'automatiser et surtout, il est euh, intégré na nativement dans tous les services AWS et aussi en dehors, ça c'est super intéressant on y reviendra donc on se retrouve maintenant un peu dans cette situation-là. Nos scrapers vont extraire ces informations de prix et pousser les batches de 1000, 10000 ou 100 000 entrées sur S3 au fil de l'eau. Voilà, c'est une approche pour ingérer des données, pour les extraire avec des scrapers, mais il y a plein d'autres services, plein d'autres options. Euh, ce qui si vous avez des données, par exemple, dans, dans Salesforce et vous voulez les extraire pour les combiner avec autre chose, ben, vous pouvez utiliser AppFlow. Euh, si maintenant vous voulez permettre à, à d'autres applis de pousser des données, par exemple, via SFTP, et ça c'est quelque chose de toujours très très présent dans le secteur financier, on le voit en ce moment sur un de nos projets, ben, vous pouvez mettre Transfer Family devant S3 et euh, ces applis vont pouvoir mettre euh, les fichiers euh, via SFTP dans S3. Vous avez des données dans une DB qui tournent on-prem ou dans le cloud. Okay, vous pouvez utiliser Database Migration Service. Initialement, c'est un service de migration d'une DB à une autre, mais vous pouvez aussi extraire les informations d'une DB et les mettre dans S3. C'est sympa. Vous faites du streaming avec Kinesis. Bah okay, là, à nouveau, vous avez une option pour pouvoir euh, pousser les données correspondantes dans S3. Donc là, on a implémenté nos scrapers pour nos concurrents, peut-être locaux ou nationaux. Euh, mais il y a de grandes chances qu'on veut aussi les données euh, des grands noms, comme ball.com, amazon.com et autres. Bah là, clairement, je vous décourage de scraper euh, ça vous-même, hein, parce qu'ils sont une armée, donc le site va changer euh, en permanence. Mais il y a plein de prestataires euh, qui extraient ces données-là pour vous et qui surtout mutualisent euh, ces extractions, donc ils les revendent à, à plein de gens. Et Ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart de ces prestataires vous, vous proposent de pousser ces données-là sur S3. De nouveau, comme S3 est devenu un peu la solution... Euh, ou en tout cas, euh, l'API par défaut pour faire du stockage sur, euh, sur Internet, ben vous avez vraiment plein plein d'options pour consommer et vous intégrer avec euh, d'autres prestataires, d'autres services et autres. Ok, donc maintenant on a plein de données. Euh, déjà, comme on a des données qui sont, on va dire, sous notre contrôle avec nos Scappers, mais aussi des données qu'on achète, hein, comme vous vous en doutez, on va avoir euh, des données potentiellement avec des schémas différents, euh, des données qui, des fois, vont avoir des default values un peu bizarres et autres. Donc on a besoin de retravailler ces données-là pour les nettoyer, les transformer, les enrichir. Et quand on implémente ce type de scraper, parce que nous, on l'a implémenté aussi pour, euh, pour un client qui, lui, scrapait une, une trentaine de sites, bah, ça crée quand même une grosse, grosse quantité de données. Donc vous avez besoin aussi de quelque chose qui est capable de travailler d'une façon distribuée. Et là, clairement, le choix par défaut, de nouveau, c'est Spark aujourd'hui. Hein. Euh, on ne va pas de nouveau rentrer dans les détails sur ce qu'est Spark, mais ce qu'il faut retenir, c'est un, un moyen de faire du data processing et de façon distribuée, qui a des capacités built-in qui sont très intéressantes pour changer le schéma, traiter les valeurs par défaut et autres. Et vous pouvez faire vos Spark jobs en Java, en Python et en ce cas-là. Si vous voulez tourner votre, vos Spark Job, vous avez besoin de, de compute. Donc là, de nouveau, vous avez plusieurs solutions. Vous avez peut-être un cluster Hadoop, ou vous pouvez peut-être aussi tourner Spark sur un, sur un cluster Kubernetes. Mais si vous êtes dans un, dans un AWS, vous pouvez par exemple utiliser le service AWS Glue. Glue, c'est de nouveau une solution serverless pour, euh, pour backer vos, vos Spark jobs. Donc vous demandez du compute, il vous le donne. Pas besoin de le patcher, pas besoin de le provisionner. Euh, tout est fait pour vous. Vous choisissez le nombre de workers et Glue et Spark vont s'occuper de le distribuer pour vous. Il a d'autres features sous service qui sont intéressants qui touchent au data catalogue et au crawling. Qu'est-ce que c'est Vous allez avoir plein de données dans S3, des données de prix que vos scrapers vont pousser là pour vous. Mais vous avez besoin de savoir exactement quelles données sont dans S3. Quels sont les schémas Est-ce que les schémas ont changé Est-ce que vos données sont organisées par exemple avec des partitions pour optimiser les accès hum, Tout ça, vous avez besoin d'extraire de, et de le mettre à disposition pour optimiser les autres étapes de la chaîne. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez... Euh, alimenter le Glue catalogue vous-même, hein, donc en appelant les pieds de Glue catalogue en disant ben voilà moi euh, en tant que scrapper j'ai créé un nouveau fichier etc. À tel endroit, voici le schéma euh, et voici les partitions qui, qui, sont, euh, qui sont utilisées mais vous pouvez aussi utiliser glue crawler qui lui euh, sur demande ou à intervalles réguliers va être capable d'analyser S3 et euh, même des fois utiliser du machine learning, bon, ok c'est un peu fancy, euh, pour euh, analyser le schéma des données et euh, alimenter le catalogue avec euh, ces métadonnées. Un petit truc sympa pour démarrer, mais je vous déconseille d'utiliser ça en prod clairement, euh, c'est le Glue Studio. Donc c'est un drag and drop, clic clic, qui génère un code un peu dégueulasse. Euh, mais euh, ok, si vous voulez faire un spark job rapidement, euh, vous voulez tester, vous assurez que vos rôles fon fon fonctionnent bien, vous voulez faire une démo, c'est assez sympa. Là, je ne me souviens plus exactement ce que je fais, mais je change le schéma, je, euh, je traite les valeurs par défaut un peu bizarres. Ça génère un code que vous pouvez même adapter. Ici, ça, ça génère du code avec la, la Glue API. Nous, personnellement, chez SpikeSeed, on préfère utiliser la Spark API, euh, Vanilla, on va dire, de telle sorte d'être le plus indépendant possible. Mais voilà, c'est toujours intéressant de garder ça à l'esprit et d'utiliser et de l'essayer pour faire des démos ou pour tester des choses. Okay, une fois qu'on a ce processing Spark qui a, été, euh, qui a été réalisé, on a nos données. Donc maintenant, on a potentiellement plein plein de bruit. Euh, ça veut dire euh, des prix sur des produits qui ne nous intéressent pas. Peut-être que notre magasin vend 10 000 articles et que tous les jours, on va ou tous les trois jours, on va extraire 100 000 références. On s'en fout un peu. Vous me direz, ouais, mais tu peux aussi enlever ce bruit avec Spark. Oui, c'est vrai. Euh, Ici, je propose quelque chose d'un peu, peu plus, on va dire, accessible. Surtout si on a une logique assez simple comme celle-là. Imaginons que les articles qu'on a extraits, ils ont des identifiants standards comme le European Article Numbers ou les Global Trade Item Numbers. On va pouvoir utiliser ça pour faire ben, peut-être des joins avec nos données, éliminer le bruit du coup, et ensuite mettre tout ça en musique pour pouvoir extraire tous les prix des concurrents et aller plus loin avec des prix maximum et minimum. Voilà, J'ai donné quelques indications, hein. euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement avec du bon vieux SQL, euh, ce qui est intéressant avec SQL c'est que c'est quelque chose qu'on voit presque tous par exemple à l'école ou au début de notre carrière, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien, qui est assez naturel. Euh, là si je traduit de manière un peu naïve euh, la logique précédente. Ben, premièrement, je crée des tables pour chacun des concurrents où je vais faire un join avec mes propres données pour éliminer tout le bruit par concurrent. Donc là, voilà, j'ai un premier exemple ici. Et, un deuxième, et un, une deuxième, une dernière requête un peu plus massive où là, je vais faire euh, des joins pour euh, mettre tout ça ensemble et avoir par ligne, OK, euh, un beau visuel avec euh, l'identifiant et tous les prix des concurrents. Voilà. C'est assez efficace à faire en SQL. Mais il y a de très grande chances qu'on n'a pas envie de provisionner une DB, ou peut-être même que notre DB ne va pas être capable de gérer cette quantité de données. Hein. Si, vous si vous générez des terras de données ou plus, à chaque fois que vous tournez vos scrapers, ça ne va pas aller. Et de toute façon, vous n'avez pas spécialement envie non plus de provisionner un Data Warehouse et de loader les données dedans. Parce que ça va être assez cher, ça va prendre du temps, il va falloir attendre que les données soient loadées avant de faire le query. Donc là, bah, ok, super, il y a un autre service qui peut faire le taf pour nous, euh, qui est euh, Athena. Donc Athena, lui, c'est un service managé de nouveau serverless qui se base sur Presto, donc Presto, c'est un querying engine. Ce qui est super avec Presto et Athena, c'est que vous pouvez faire du standard SQL. Okay donc il n'y a, a pas de surprise. Comme c'est serverless, pas besoin de provisionner, ni euh, de patcher ou autre et vous payez par terabyte de données que, euh, que Athena va scanner. Donc Athéna va être capable de scanner des données, par exemple, que vous avez dans S3, exécuter ensuite la requête, et vous renvoyer le résultat. Ce qui est intéressant ici, on va y revenir, c'est que si vous êtes capable d'optimiser la quantité de données que vous scannez, vous allez optimiser vos perfs et surtout optimiser vos coûts. Il supporte tous les formats dont on a besoin, mais surtout il a les API qu'il faut. JDBC, ODBC, une API et une user interface. Très bien, c'est ce qu'il nous faut pour, euh, pour aujourd'hui. Pour rappel, on a de données dans S3 hein, qui ont été nettoyées avec Spark. Athena, euh, comme n'importe quel service et n'importe quelle euh, appli, a besoin de savoir quelles données utiliser, euh, où sont les données, quel est le schéma pour pouvoir euh, exécuter cette requête. Et ben, il va aller récupérer ces métadonnées-là dans Glue Catalog le résultat en sortie, donc les, la, les résultats de l'exécution de notre requête euh, vont être mis de nouveau dans S3, parce que de nouveau, S3 est central. Et Alors si vous vous souvenez, dans la requête SQL que j'avais, euh, la toute première, j'utilise aussi les données de nos produits. Donc euh, quels sont les produits qu'on a dans notre catalogue parce que tout le reste, on veut l'éliminer. Donc ça vous avez besoin de l'extraire potentiellement de vos systèmes. Si vous avez une chaîne de magasins, et ce qu'on voit généralement, c'est que dans les chaînes de magasins, ils ont encore pas mal de vieux systèmes qui tournent on-prem, des fois avec des DB un peu exotiques et autres, bah, imaginons que vous avez une, une, un bon vieux DB2 qui tourne on-prem, vous pouvez imaginer d'avoir DMS qui va être capable d'extraire les informations du DB2 on-prem. Donc, Ça veut dire qu'il faut qu'il okay, la bonne connectivité, le, le, le bon network setup pour faire tout ça, mais c'est possible. DMS va, par exemple, vous faire un full extract. Donc toutes les données qui sont dans l'ADB, il va vous les sortir et vous les mettre dans S3. Ou vous pouvez aussi suivre les changements. Donc ça veut dire suivre les changements d'ADB et rajouter à chaque fois une ligne dans S3 qui dit bah, « Ok, cette ligne-là a été mise à jour avec telle et telle valeur, à telle date et autre. Voilà. » Donc vous pouvez aussi faire du change data capture. Maintenant, on a plus ou moins tout. On peut résumer comme ça, Donc on a les scrapers on a le catalogue, on a le, le processing, et on a une première partie de consommation avec du querying avec Athena. On extrait les données de notre DB interne, et on a S3 qui est central pour le stockage. Mais bon, il y a aussi une succession, il y a des étapes. Clairement on veut d'abord scraper les données, on veut attendre d'avoir toutes les données, ensuite on veut alimenter le catalogue, etc. Donc, ben, comme vous vous en doutez, il nous faut un système pour orchestrer tout ça. Par exemple, aussi pour les scrapeurs, on aimerait bien orchestrer de telle sorte que tous les scrapers tournent en parallèle et qu'on attende que tous les scrapers aient par exemple terminé euh, leur boulot avant de passer à l'étape suivante. De nouveau, là, il y a plein d'options. Hein. Euh, dans AWS aussi, il y a plein d'options euh, comme Airflow et autres. Ici, je propose d'utiliser un service de nouveau entièrement serverless qui est Step Functions. Attention que du coup, ça c'est le seul service où ici vous aurez vraiment un vendor lock assez fort parce que c'est un service maison, AWS avec son langage pour développer la state machine. Donc si demain vous voulez le tourner ailleurs, là il faudra retravailler le workflow engine. Tandis que Spark, Presto, etc. sont des choses que vous pouvez trouver ailleurs ou que vous pouvez déployer vous-même. Donc step function, ben, serverless, pas besoin de provisionner, patcher, etc., vous avez compris. Vous payez par transition, ça c'est super intéressant, du moins dans la version standard, vous payez par transition, donc si votre workflow n'avance plus ou ne fait rien ou vous l'utilisez pas, ben, vous ne payez pas et vous payez vraiment un tout petit peu pour chaque transition. Et lui, il s'occupe de tout, traquer les différentes euh, steps qui vont, qui vont faire, par exemple, du processing et autres, euh, et persister les états de chaque étape et du workflow. Vous pouvez faire euh, des, euh, des state machines assez complexes avec des timeouts, des try-catch, euh, des, des opérateurs comme parallèle, map et autres. Et la pleine intégration. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous payez par transition, mais vous ne payez pas par exemple pour avoir les informations type euh, quel est l'état de ce workflow. Euh, démarre-moi un nouveau workflow, etc. Donc, tout ce qui est, toute cette mécanique, on va dire, administrative, ben, okay, ça, c'est offert. Ben, okay, il a plein d'intégrations, comme je disais. Tout ce qui est dans l'SDK, AWS, ben, vous l'avez dans Step Function, mais il a aussi des intégrations optimisées. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour faire du compute, par exemple. Donc, quand vous lancez un container ou, ou euh, une lambda ou autre, vous avez envie d'avoir un monitoring un peu plus fin, un peu plus réactif, et pour ce faire, ils ont mis en place des optimisations intég euh, des intégrations optimisées. Et si maintenant, vous n'êtes pas satisfait ou il vous manque quelque chose, vous pouvez toujours réimplémenter votre intégration vous-même, avec Lambda, par exemple, ou si, par exemple, vous avez la limite de 15 minutes de Lambda qui vous ennuie, ben, par exemple, nouveau, avec un container. Donc maintenant, on se retrouve dans cette, euh, cette situation-là. De nouveau, on a... Euh, du parallélisme pour les, les scrapers, comme on le souhaitait. Donc, ça, c'est super. Et à la après les scrapers, il va synchroniser. Donc, il va s'assurer que tous les scrapers aient terminé avant de passer à l'étape suivante. Et puis, ensuite, vous pouvez être un peu imaginatif. Si à la fin du process, vous voulez par exemple appeler une API euh, interne pour dire Hey, il y a un nouveau fichier euh, sur S3 dispo avec les prix, va les chercher, intégrer dans ton système et autres, ben ok, vous pouvez faire une lambda qui appelle cette API. Vous avez peut-être un monitoring technique, mais s'il y a un problème avec les scrapers, vous voulez peut-être notifier l'équipe business ou l'équipe qui gère les prix, bah okay, vous pouvez catcher cette erreur et envoyer ensuite un mail de notification à cette équipe pour lui dire attention, les données du jour sont peut-être pas très bonnes, on est en train d'investiguer. Donc On a consommé les, dan les données euh, avec Presto jusque-là, mais aussi on peut mettre en place des, des systèmes de visualisation hein, comme QuickSight, ou Microsoft Power BI, de nouveau, avec Athena et les, les bonnes intégrations. Quelques mots sur les perfs. Ce qui est intéressant avec ce type de projet, c'est que quand on optimise les perfs, généralement, on optimise aussi les coûts, parce que, de nouveau, serverless, on arrête de l'utiliser, on arrête de payer. Première chose, utiliser le bon format donné, donc comme par exemple Apache Parquet. Donc, ça, c'est presque un quick win, parce que vous allez... Utilisez moins de storage sur S3, vous allez nécessiter moins d'Io pour récupérer vos, euh, vos objets d'S3 dans Presto et autres. Ça optimise les performances de querying, par exemple, euh, d'Athena. Vous pouvez compresser vos fichiers. Là, de nouveau, c'est quelque chose d'intéressant parce que qu'Athena, lui, va vous facturer les données scannées et il est capable de tirer, parti du, tirer avantage de la compression. Donc, si vos données parquet sont compressées avec Snappy, vous allez payer pour la quantité de données scannées compressées. De nouveau, ben ça c'est pas nouveau, <rire> si vous avez plein de petits fichiers, ben ça va avoir un impact négatif sur les performances, donc il faut aussi jeter un œil à ça. Et le dernier point, le, parti le partitioning, donc le partitionnement des données. partitionnement c'est quoi C'est comment on organise nos données pour optimiser le querying, pour optimiser l'accès à nos données. Si on prend notre exemple concret euh, du jour, euh, peut-être que l'on euh, veut tourner nos scrapers tous les jours, donc on va collecter une quantité de données importante tous les jours, qui, si on, par exemple, on ne nettoie pas nos données, qui vont être croissantes au fil du temps, sans partitionnement, ben, euh, presto et Athena, ils vont peut-être query toutes les données qui sont, euh, qui sont dans, dans le bucket. Euh, avec le partitionnement, et surtout faire en sorte que Athena soit conscient du partitionnement, vous allez pouvoir faire une where close dans votre, euh, dans votre euh, query SQL, pour une gestion date, je veux les, travailler sur les données du 26. Et derrière, Athena et Presto vont être capables de dire ah ok, en fait, ils s'intéressent à la partition du 26. Je ne vais scanner que ces données-là. Le reste, je m'en fous. Ce qui a pour conséquence que vous scannez moins de données et donc c'est bien plus rapide et surtout euh, moins cher. La sécurité et gouvernance, ok, euh, très rapidement. Hein, surtout que là, on se concentre sur des services AWS et d'un point de vue gouvernance, c'est un peu léger. Vous voulez euh, gérer vos accès euh, à vos données, ben là, de nouveau, vous pouvez utiliser vos, vos rôles euh, YAM avec le, le moins de permissions possible. Hein, donc, euh, Idéalement, un rôle, par exemple, euh, par étape de, de, de votre workflow. Limitez l'accès à vos données. Ça n'a rien que toutes vos étapes et accès à toutes vos données dans S3 et dans tous vos buckets. Ça n'a pas de sens. Euh, faites quelque chose de fin. Euh, ça va aussi vous faciliter plus tard le monitoring. Si vous voulez contrôler les accès au niveau des tables, des colonnes et des, des lignes, bah okay, il y a une nouvelle fonctionnalité avec Lake Formation qui peut faire ça aussi. Si pour des raisons de compliance, vous devez euh, loguer tous les événements liés à vos données, donc qui a créé quelle données, qui a accédé quelle données et autres, de nouveau, vous pouvez utiliser CloudTrail, et CloudTrail a une option qui vous permet de loguer les data events, mais tous les data events. Donc attention que ça a un surcoût parce que ça, c'est pas une option par défaut de CloudTrail. Par, par défaut, CloudTrail se concentre sur les services AWS quand vous démarrez une EC2 et autres. Donc, vous allez loguer une grosse quantité de données qui peut aussi avoir peut-être un petit impact de perf, mais bon, des fois, pour des raisons de compliance, on n'a pas le choix. Encrypter vos données, et là, jetez un œil vraiment à l'encryption de données euh, peut-être un, un peu plus avancée, hein, pas juste les AWS Manage Keys, utilisez vos clés que vous gérez vous-même. C'est une protection en plus pour un Petit coup en plus, hein, mais ça va un peu plus loin. L'idée ici, c'est que, ok, par exemple, pour avoir accès à un objet dans S3, vous devez avoir la permission de faire le GET sur S3 pour cet objet, mais vous devez aussi avoir la permission d'avoir la clé de KMS correspondante pour décrypter l'objet. c'est quelque chose aussi d'assez sympa, surtout si vous êtes dans une approche où vous voulez, par exemple, que votre équipe opérationnelle n'ait pas accès à vos données. Elle va pouvoir gérer vos données, mais pas décrypter les données. Et puis vous pouvez aller plus loin avec des HSM et autres, mais bon là on, on en a pour la journée. Euh, si vous avez euh, si vous attaquez euh, quelque chose sur le réseau, comme par exemple euh, votre DB2 qui tourne on-prem, ben bah, ok, euh, utilisez euh, les bonnes pratiques réseau qu'on connaît avec euh, les bonnes topologies, le security groups, euh, network access control list et autres. Voilà. Rien de nouveau, là c'est quelque chose d'assez euh, classique. Et ensuite, ben ok, euh, utilisez de l'infrastructure as code hein, pour euh, faire vos data pipelines. On ne va pas de nouveau en parler pendant, pendant très longtemps parce que c'est quelque chose qui a été déjà répété et répété. De mon point de vue, ce qui est intéressant, ben okay, on maximise l'automatisation. On a quelque chose de répétable et de fiable et surtout, on va faciliter la gestion de nos environnements. Parce que notre pipeline en dev, en test et en prod, on a envie qu'elle soit similaire ou presque similaire avec un peu moins de compute mais on veut qu'elle soit parfaitement alignée pour faciliter notre travail. Vous avez aussi euh, ce principe où vous pouvez avoir de l'infrastructure qui peut être créée à la demande et supprimée à la demande. De nouveau, demain, vous avez un audit sur vos data pipelines. Vous avez besoin de votre environnement de test et vous ne voulez pas qu'il l'utilise. Ben, okay. Vous prenez votre infrastructure ascot euh, et euh, template. Vous créez votre nouvelle pipeline dans un nouvel environnement. Ils font leur audit. Trois jours plus tard, vous supprimez tout. Et c'est fini. Aussi, c'est une belle manière de documenter votre infrastructure, hein, parce que là, tout est dans les templates. Et aussi, maintenant, quelque chose d'assez euh, récent, disons 2-3 ans, vous pouvez analyser vos infrastructures as code avant de les déployer, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue impact de coût et autres. Voilà. Bon, c'est encore euh, des progrès à faire, mais c'est déjà intéressant. Voilà pour l'exemple, j'ai. Euh, j'avais illustré la pipeline euh, qu'on euh, qu a présentée avec CDK version 2. Attention qu'il y a plein de solutions hein, pour faire de l'infrastructure as code, hein, CloudFormation Template, Terraform, CDK et autres. Euh, je trouvais juste intéressant de jeter un oeil une fois avec CDK version 2 parce que je n'avais pas trop apprécié la version 1. C'était un peu fouillis, je n'avais même pas vraiment testé. Euh, ce qui est intéressant avec CDK, c'est que je vais pouvoir utiliser mon langage favori pour. Euh, définir mon infrastructure et un peu à la mode Spring Boot, il fait certaines choses pour vous. Si maintenant vous dites OK, je veux un environnement hautement disponible, euh, ben, il va automatiquement mettre peut-être en place plusieurs sous-réseaux dans plusieurs euh, euh, AZs, et, etc. Avantage principal, hein, c'est que vous pouvez utiliser le même langage pour faire tout. C'est pas toujours possible, mais dans cet exemple-ci, euh, ça s'y prête. Vous voulez faire du scraping, ben okay, vous utilisez Python and Scrappy. Vous faites du Spark, okay, Python and PySpark. L'infrastructure, Python et CDK. Avec votre langage de prédilection et surtout l'assistance de votre IDE qui va vous donner de la doc, vous assister si vous essayez de passer le mauvais construct au mauvais endroit, au mauvais endroit etc. OK, pour conclure, ça va, c'était pas trop dur <rire> Euh, on a mis en place les six grandes couches pour notre pipeline de données avec AWS. Donc à la fin, on avait cette grande, euh, ce grand diagramme d'architecture avec les services aussi transverses euh, en-dessous pour tout ce qui est sécurité et gouvernance. On a ingéré les données avec nos scrapers, qu'on tourne en parallèle. On achète des données à un prestataire externe qui lui va les mettre dans S3. On extrait les données de notre application interne avec, qui tourne peut-être on-prem avec DMS. On a une solution de stockage pour les différentes étapes de la pipeline qui est S3. On catalogue les données avec le Glue Catalog et le Glue Crawler. On processe nos données avec Spark. Donc le nettoyage, transformation, etc. Et on consomme nos données. On fait du querying avec notre querying Engine, avec Athena et Presto euh, cachés derrière. Euh, et on peut faire de la visualisation un peu plus sexy avec peut-être Power BI qui va euh, s'intégrer avec, euh, avec Athena. Et puis, on a des services transverses pour tout ce qui est sécurité et gouvernance. Là, de nouveau, on aurait pu aller bien plus loin avec euh, les S3 lifecycle, euh, le tagging, etc. Mais voilà. Ici, on a essentiellement tout ce qui touche aux access controls, euh, l'encryption, euh, tout ce qui est euh, audit et logging. Bah, ce qui est sympa avec ce design, c'est qu'on est capable demain border de nouvelles, nouvelles sources de données. Si vous achetez des données ailleurs, okay, vous allez pouvoir les mettre dans S3, il faut que les données soient cataloguées. Il y a un peu, un peu de réglage à faire, mais ça va se mettre très bien. Vous voulez rajouter 10 scrapers, bah, pareil, voilà, ça, ça va fonctionner. Euh, très rapidement. Vous avez entièrement avec cette architecture un pay-as-you-go modèle. De nouveau, pour les pipelines, c'est super intéressant parce que votre pipeline, elle va tourner peut-être quelques heures par jour et vous ne les pas payer pour le reste du temps. Vous les scale demain, okay, vous voulez payer plus, mais parce que vous avez plus de données. Le reste, euh, vous en foutez. Comme vous capitalisez un maximum sur les services dits serverless, vous avez moins d'opérations à prévoir parce que vous allez déléguer un maximum d'activités au provider et donc vous pouvez évoluer vers un less ops execution model. Et à la fin, c'est un, un design très simple. Vous avez choisi les bons outils, vous les mettez en place peut-être de manière indépendante et ensuite vous mettez tout ça en musique avec Step Function qui va orchestrer le travail pour vous. Et surtout, comme je le disais, bah, c'est capable de scale. Voilà, voilà merci. Euh, donc, on a encore quelques minutes pour euh, répondre à des questions. Juste deux, trois petites infos. Si vous avez envie de faire un, un vol euh, en VR sur notre stand, n'hésitez pas. La machine sera encore là jusqu'à jusqu la fin de la journée. Euh, et si vous voulez gagner un Oculus pour jouer chez vous, bah, ok, on a un petit concours. Euh, on en a déjà fait gagner un hier, n'hésitez pas à y participer. Il euh, y a 2-3 questions à répondre, euh, scanner le QR code, euh, pour accéder au formulaire et, euh, et mettre une blague sur un service peut-être AWS sur, sur LinkedIn et c'est parti. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore 11 minutes et j'y répondrai maintenant ou si vous voulez me poser une question après, n'hésitez pas aussi à venir. Est-ce qu'à un moment donné, le Pay as you Go peut être moins rentable, euh, on va dire, que de stocker justement chez soi et d'héberger chez soi les choses Est-ce qu'il y a un, on va dire, une réflexion à avoir là-dessus, à se dire, voilà, là maintenant on fait énormément de traitements, et en fait ça va me coûter plus cher de payer à chaque fois que je vais le faire, que de, euh, on va dire, de, de hoster les choses Alors c'est une question assez complexe, avec une réponse magique, ça dépend. <rire> euh... Clairement ça dépend des pratiques que tu vas avoir, et aussi... Euh... Quelle maturité tu vas avoir peut-être dans ton data center Si tu as déjà un data center énorme et autre, euh, ça a peut-être du sens. Moi, ce que j'aime bien garder à l'esprit, c'est quand tu regardes par exemple un Netflix, que Netflix est dans AWS, mais Netflix, lui, a une quantité euh, de requêtes et de, de traitements qui est tellement énorme, qu'il n'a peut-être pas d'intérêt à aller sur du serverless. Son intérêt à Netflix, c'est d'avoir du compute avec des EC2, avoir des discounts sur les volumes sur les ECD et maximiser à, à fond ça. Et surtout jouer avec l'élasticité. Donc à mon avis, la réponse simple serait si on compte tout, c'est difficile d'être compétitif, surtout quand on regarde un Netflix. Mais la question par contre de se dire est-ce qu'à un moment ou à un autre, est-ce que serverless est peut-être plus coûteux qu'autre chose Oui, ça c'est possible. Mais de nouveau, il faut regarder avec les temps morts. Euh, là on a vraiment la pipeline, ou les pipelines que on, nous on a implémentées ces dernières années. Bah, toutes, elles ne tournent que quelques heures par jour. Et certaines ne tournent aussi que deux, trois fois par semaine. Donc là, c'est parfait. Parce qu'il voilà, les tourne et puis il paye les quelques minutes et c'est fini. Merci. Enfin, je n'ai pas une question, mais je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'on avait déjà réfléchi un petit peu à l'idée. À, à et en fait, on en est arrivé à la, à la, à la conclusion qu'en fait, pour que ça soit plus optimum en hostant soi-même les solutions, il faut, que, il faut que tout soit managé vraiment extrêmement bien. Et c'est rarement le cas. Oui, la <rire> Donc, maturité, c'est ce que je disais. Hein. Euh, c'est clairement la maturité qui va jouer. Et, et ça, c'est vraiment ra très rarement le cas, parce qu'en en fait, il y a énormément de, de, de machines qui sont là et qui ne servent à rien. Et, et du coup, bah, dans ce, dans ce système-là, il n'y a pas besoin d'y réfléchir. On a tout de suite une solution et tout de suite optimum par, par rapport à ce que eux euh, vendent. Ouais. D'autres questions ben Merci à tous.